banques bum, les boom, que bum, bans boom, les bum, Ruines de Rome, un roman de Pierre Sange, édité chez Vertical en 2002. Prenez-en de la graine en suivant ce jardinier qui sabote sa ville patiemment en la couvrant d'herbes, de fleurs et d'arbres décoratifs. Un employé du cadastre discret en apparence, un brin obsessionnel, jardine à ses heures. Il devient le maître d'œuvre d'une apocalypse végétale méticuleusement organisée. Un peu partout dans la ville, des graines et autres mauvaises herbes sont plantées. En poussant, elles vont commettre des dégâts irréparables, goudron percé, trottoirs fissurés, façades abîmées. Notre jardinier, que personne ne soupçonne, use du moindre prétexte végétal pour satisfaire sa mésanthropie et réserver un sort funeste à l'humanité, non sans nouer au passage une idylle platonique avec sa voisine de potager. Ensuite, le dessin malfaisant de notre jardinier en herbe sans toutefois le prendre au sérieux. Bien au contraire. ce Semeur de graines et de troubles nous fait sourire car c'est bien connu, les plantes n'en font qu'à leur tête. Il n'est pas besoin d'être féru de botanique pour lire ce livre truffé de noms latins. Chaque chapitre porte le nom d'une plante, comme la promesse d'une formule magique pour arrêter le temps. Le parfum des mots nous enivre d'images évocatrices poison fausse guimauve bruyère vagabonde l'élégance de pierre sange c'est de traverser les savoirs et de nous les restituer avec humour c'est ce qui fait la classe d'un auteur l'érudition décalée sans en mettre plein la vue pierre sange a écrit de nombreux livres veuves au maquillage édité en 2000 chez vertical nous compte l'histoire d'un faussaire amateur qui veut en finir avec la vie il se passionne pour certaines veuves qui qui ont tué leur mari et dès leur sortie de prison il va au devant d'elle et entreprend de les séduire environ et mesures éditées en 2011 chez gallimard relate les tentatives menées pour fixer sur une carte des lieux de l'imaginaire collectif comme le paradis les enfers ou encore le village dont le héros don quichotte ne veut pas se rappeler le nom plus récemment dans Projectile au sens propre paru en 2020 chez gallimard pierre sange analyse la phrase de laurel au sujet de la plus longue bataille de Tartarus. La crème du cinéma muet, on a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens. Les livres de Pierre Sange au fond, de l'absurde délicieux, pour égaler nos papilles littéraires.